Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. <musique> Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de ce mois de février, euh, le Soleil est en Verseau, hein? alors c'est la période Verseau jusqu'au 19 février, et euh, bon, c'est le secteur de votre zodiaque. Euh, qui est au, le plus haut dans votre ciel, c'est-à-dire qu'en fait c'est le secteur qui gère vos objectifs, vos ambitions, les buts que vous poursuivez et que vous pouvez atteindre ou pas, donc euh, qui gère euh, en conséquence vos succès et vos échecs. Euh, il s'agit, euh, si vous voulez, avec un Soleil en Verseau qui est quand même extrêmement euh, exigeant, un peu dur hein, parfois. Pour vous Taureau, euh, c'est un petit peu difficile parce que vous vous trouvez confronté à un monde. Euh, au social et un social qui n'est pas dans la douceur. Hein. Donc euh, vous êtes euh, un petit peu en porte-à-faux, parce que vous, vous n'aimez pas hein, ce genre d'ambiance, ou alors si vous avez un ascendant Bélier ou Lion, que vous avez envie de vous vous battre, de vous friter avec les autres pour euh, obtenir ce que vous voulez, là il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un, un vrai taureau qui est dans la douceur, en étant ferme, hein, vous n'êtes pas du tout dans, dans la faiblesse et tout ça. Hein. Euh, justement c'est parce que vous avez ce secteur, euh, ce secteur de carrière en, en Verseau que vous pouvez avoir cette fermeté et, et, et donc je vous conseille si jamais c'est nécessaire de, de faire preuve de fermeté, tout en n'étant pas non plus euh, d'une exigence, vous voyez, euh, comment dire, tout en n'étant pas non plus obtus hein, et fermé Après le Verseau vient le Poisson, donc à partir du 19 février, le Poisson qui est un signe d'eau avec lequel vous êtes en harmonie. Hein. Il représente vos relations à la fois amicales et vos relations utiles, celles qui vont vous permettre euh, bah, peut-être d'obtenir un dossier, de, un poste, bon dans les, le meilleur des cas, hein, mais parfois ça peut être des aides tout à fait euh, insignifiantes, mais qui vous font dire oh ben, cette personne euh, hein, euh, elle me rend service, donc je pourrais euh, peut-être plus tard lui rendre service, parce qu'il faut être dans l'échange, hein, je vous préviens! On, on va parler de Mercure, la planète qui gère votre communication mais aussi bon tous les aléas de la vie quotidienne. Donc mercure est en Poissons euh, à partir du 4 hein, et elle va s'arrêter sur le 12e degré de, de ce signe le 17, hein, et ensuite elle va rétrograder. Donc il va y avoir un moment euh, du mois où elle va rester plusieurs jours sur le 12e degré des Poissons, donc en bon aspect avec vous 2e décan. Euh, bon malheureusement elle rétrograde. Alors il est possible qu'on vous fasse une proposition, hein, que ça vienne d'un ami ou d'une d'une de vos relations professionnelles et que vous n'ayez pas euh, tout de suite la réponse. Hein. Bon cela dit, depuis le temps que je vous parle de mercure rétrograde, vous devez savoir à peu près à quoi ça correspond chez vous, hein, parce que ça dépend de votre mercure natal, hein. là je vous donne des, sont des données brutes, hein. après il faut les adapter à, à votre cas, et à, à, au fait que votre mercure à vous, soit il est en bon aspect, soit il n'est pas en bon aspect avec le mercure en Poissons. Bref, euh, donc euh, une proposition, peut-être aussi que vous allez espérer que quelqu'un vous contacte ou, ou espérer pouvoir euh, euh, avoir un rendez-vous avec quelqu'un, et qu'il faudra attendre que Mercure redevienne direct et, et revienne en Poisson surtout, et je pense que euh, me souvenir qu'elle ne sera directe qu'à partir du 10 mars, hein. donc c'est vraiment... Euh, ça va être une longue période où vous allez espérer, vous allez attendre, euh, bon... Euh, mais avec une issue à mon avis, euh, Positive dans la mesure où Mercure était positive au départ, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous avez demandé un service, si vous avez fait une démarche, demandé des papiers, des documents, et que cela traîne, eh bien, euh, vous pouvez être sûr qu'après le 10 mars, eh bien, euh, vous aurez euh, ce que vous attendez, ce que vous espérez, le rendez-vous, les papiers, etc. Mmh. On en arrive à Vénus, votre planète maîtresse, euh, très bien disposée dans le troisième e décan des, des Poissons, euh, jusqu'au 7. Hein. Bon, elle est rapide, elle ne va pas produire vraiment d'événements euh, particuliers, sauf peut-être que vous allez passer une bonne soirée entre amis, hein, 3e décan, d'ici euh, le 7, ou que euh, bon, il y aura un, un moment, vous savez, euh, entre guillemets, un moment avec l'un de vos amis où vous vous direz oh vraiment on s'entend bien, quel dommage qu'on ne soit pas ensemble, etc. Bon, mais c'est peut-être quelqu'un qui sera pas libre, hein, donc euh, ne vous faites pas trop de cinéma, vivez le moment agréable, c'est tout! Hein? Tout ce qui nous fait du bien euh, est à mettre au, au crédit de notre santé à la fois physique et psychique. Après le 7, bah, Vénus va rentrer en Bélier, un signe où elle n'est pas chez elle du tout. Hein? Elle est en exil comme on dit, alors elle est beaucoup moins douce que quand elle est en Poissons, et beaucoup moins sensuelle que quand elle est dans votre signe. En revanche, elle, elle a envie de conquérir, hein? elle a un besoin de conquête. Mais un besoin de conquête, bon, en même temps, elle se trouve dans votre secteur 12, un hein, secteur de passivité, donc peut-être vous vous laisserez plus conquérir, que vous ne serez conquérant, hein. euh, Peut-être que vous ferez du charme comme ça on a, et puis que vous attendrez que l'autre euh, prenne les décisions. Euh, ce n'est pas vous qui serez euh, demandeur, euh, enfin vous ne voudrez pas paraître demandeur, vous attendrez que ce soit l'autre qui soit en demande. Si vous êtes en couple, cette Vénus du Bélier elle n'est pas forcément pour l'entente cordiale. Hein? Il est possible que vous ayez des reproches à faire à votre partenaire ou que lui-même soit un petit peu pas agressif mais vous voyez, euh, bon, pas toujours de bonne humeur, pas toujours euh, agréable. Bon sachez une chose c'est que ça ne durera que 2-3 jours tout au plus et que votre intérêt euh, c'est de rester indifférent. Hein. Après tout ça ne changera rien, bon c'est un petit peu désagréable à vivre pendant 2-3 jours mais ça ne changera rien. Mmh. On termine avec Mars, hein, planète d'action, de décision, euh, de réaction aussi, hein, action-réaction. Euh, donc Mars va être dans le 3e décan du Sagittaire hein, jusqu'au 16. Donc euh, le Sagittaire, c'est un, un signe qui gère vos finances, et c'est important hein, pour le Taureau, c'est tellement important que donc ce secteur est placé dans le signe de jupiter, hein, vous voyez le rapport, jupiter étant un, un amplificateur. Bref, euh, donc il y aura une affaire euh, d'argent à régler pour le troisième e décan dans les 15 premiers jours du mois. Euh, avec mars, bah vous aurez de l'énergie hein, pour réclamer ce qu'on vous doit, pour régler un problème euh, euh, peut-être avec votre banque, mais je pense pas que ce soit ça. Non, peut-être qu'il y aura un petit problème de trésorerie, hein, et que bah, il faudra que vous donniez un petit coup d'accélérateur au niveau du boulot pour être plus productif, parce que c'est un secteur de productivité. Donc bon, euh, avec Mars dedans, on fait des efforts, on se donne à fond, on se motive, hein, motivez-vous. Après le 16, notre Mars va se trouver en bon aspect avec vous. Hein, la deuxième partie du mois, vous allez avoir, vous allez péter le feu, hein, comme on dit, euh, bien que Mars soit en Capricorne qui n'est pas un signe qui pète le feu, mais ça va vous donner une force, une volonté, et une détermination euh, sans pareil. Bon, c'est pas que ça va vous donner. Disons que Mars va révéler, euh, va euh, faire fonctionner tout, toutes ces qualités qui sont en vous. Hein? Ce sont des, des qualités, en tout cas dans le domaine professionnel. Après, dans le domaine le plus intime, bon, être trop ferme, trop déterminé, trop intransigeant je suis pas sûre, hein, il faut être dans une juste mesure avec les gens qu'on aime, il ne faut pas vouloir avoir une emprise comme ça sur eux à tout prix. Hein. Euh, Essayez, tant que c'est ce, possible, hein, de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'intimité, hein, je veux dire. On se retrouve le, le mois prochain en attendant